Euh, le plus apprécié on va dire dans, dans cette expérience c'est surtout l'après euh, on va dire que euh, on a construit quelque chose pendant euh, ces, ces séances, ces workshops ces ateliers ces, euh, ces rencontres aussi avec les différentes personnes qui sont venues témoigner euh, et qui venaient d'autres entreprises, d'autres écosystèmes c'est surtout euh, l'après que j'ai retenu puisque on a décidé de se tenir au courant entre toutes les personnes qui étaient là euh, qui venaient d'autres, de différentes entreprises et donc on a proposé de continuer un petit peu l'aventure continuer un peu la communication sur certains sujets les volontaires voulaient, ont pu se, se rejoindre, se retrouver, repartager. Et je pense qu'on a un peu dépassé une logique de, de, de conflit, on va dire, ou de concurrence qu'on pouvait peut-être avoir a priori. Donc ça, c'était vraiment intéressant.